Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez une méthode efficace pour trader en 2022 et les prochaines années, il est clair que vous ne pouvez plus à l'heure actuelle vous contenter simplement de bougies telles qu'on les a ici devant nous, d'indicateurs, de moyennes mobiles, de stochastiques, de RSI. Donc c'est quand même dépasser ça, si vous voulez vraiment être efficace, être rentable, trader comme un professionnel et gagner réellement de l'argent, vous ne pouvez pas vous contenter de ça. Je vois encore trop de personnes qui se contentent de ces outils-là et bien sûr bon il y a, il y a à peu près 95% des personnes qui perdent en trading encore aujourd'hui. Euh, mais c'est évident parce qu'en face de vous, vous avez des traders qui eux ont des outils bien plus efficaces tels que le market profile, le carnet d'ordre, le footprint. Donc vous voyez ici le carnet d'ordre et le footprint et ça nous indique ce qu'il y a réellement dans les bougies ici. Dans ce qui se passe réellement là, vous voyez les ordres que mettent les traders professionnels vous ne verrez pas un trader professionnel sans un graphique de carnet d'ordre comme cela. Donc aujourd'hui il est clair que vous devez utiliser absolument ces outils-là si vous voulez euh, trader efficacement et comme vous voyez ici la vitesse à laquelle euh, les marchés évoluent. On est ici sur le mini SP500 donc euh, chaque mouvement ici correspond à 12,50$ donc vous voyez à quelle vitesse ça peut aller et vous voyez ici les ordres qui sont passés ici à droite à la vente et ici à gauche donc à l'achat et bien sûr c'est avec ça que vous pouvez décider euh, quand vous positionnez, où vous positionnez et quand vous voyez des mouvements comme ceci donc là on a le market profile et bien on comprend tout de suite, pourquoi les professionnels euh, ont un avantage certain sur euh, les amateurs. Vous voyez ici le volume donc le marché est resté longtemps ici dans cette zone-là, c'est là, là qu'il y a eu le plus donc euh, de, de volume ici et puis le marché a décollé euh, cet après-midi. Vous voyez les mouvements euh, qui ont pu se faire et bien sûr quand vous avez ces outils-là, ben vous pouvez en profiter, vous pouvez gagner de l'argent. Donc vous voyez ici les trades que j'ai passés aujourd'hui. Bon ben c'est clair que lorsqu'on a l'habitude d'utiliser ces outils-là, ça vous donne un avantage évident par rapport à simplement les outils classiques. Donc moi je vous encourage à vous informer à utiliser donc des méthodes avec des outils professionnels comme le market profile, le carnet d'ordre, le footprint qui vous donne bien sûr euh, un, un avantage considérable par rapport aux autres euh, traders. Donc si vous voulez faire partie des traders gagnants ben, je pense que vous ne pouvez pas vous, vous dispenser de ces outils-là. Donc vous voyez vraiment euh, l'évolution euh, euh, du nombre de contrats qui sont placés. Donc vous voyez ici, une bougie verte mais vous voyez réellement à l'intérieur de la bougie euh, combien de contrats sont passés à, à chaque instant. Donc vous voyez le nombre de contrats qui sont passés et tout le monde, tous les traders professionnels ont accès à ces données-là. Donc si vous n'avez pas euh, accès à ces données-là parce que vous utilisez uniquement des bougies euh, classiques, ben vous avez bien sûr un désavantage important et vous risquez de continuer à perdre plutôt que de gagner sur, sur les marchés actuels. Donc moi je vous invite vraiment à trouver une formation efficace pour apprendre à trader euh, sur, sur les marchés actuels euh, en market profile, en carnet d'ordre, en footprint parce que ça devient indispensable. Vous voyez ici donc à gauche les contrats qui sont passés, vous voyez ici 100, 108, 79, 47 etc. Donc vous voyez réellement euh, la puissance des marchés euh, qui, qui, qui vont pousser le marché soit à la hausse, soit à la baisse. Vous voyez ici donc euh, à quelle vitesse ça peut aller et vous pouvez gagner euh, des centaines voire des milliers d'euros en quelques secondes euh, sur des marchés comme ça qui sont extrêmement volatile à certaines heures de la journée là on, le marché américain l'après-midi peut être très très rapide comme vous voyez ça. Donc il faut vraiment euh, vous outiller avec les outils professionnels parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir euh, gagner euh, de l'argent sur les marchés. Donc en 2022 on ne peut plus se contenter euh, d'outils euh, comme on utilisait les années précédentes donc vous voyez là simplement des, des bougies japonaises, des indicateurs comme ça mais ben ce n'est pas suffisant pour avoir vraiment euh, des résultats euh, efficaces aujourd'hui. Vous voyez le, la vitesse à laquelle vont, vont les marchés donc euh, il faut vraiment s'équiper avec les meilleurs outils aujourd'hui. Donc moi je vous invite à vous mettre à jour au niveau de vos connaissances parce que vous n'arriverez pas à des bons résultats sans, sans cela. Donc vous voyez la vitesse à laquelle vont les marchés. Euh, si vous n'avez pas ces outils-là, ben vous ne pouvez pas euh, être gagnant sur les marchés. Donc euh, je pense qu'on a ici devant nous un, un cas concret de la vitesse à laquelle euh, les marchés vont et si vous ne, si vous ne comprenez pas euh, l'évolution des marchés avec ces outils-là, eh bien, euh, je pense qu'il vaut mieux que vous arrêtiez de trader parce que vous ne pouvez pas concurrencer les traders professionnels qui utilisent ces outils-là. Voilà, j'espère que vous appréciez ma vidéo, que ça va vous convaincre quand même de, de vous former, euh, de peut-être investir quand même un peu d'argent dans, dans une formation euh, pour apprendre ces outils-là parce que sans ça, ça va être extrêmement compliqué de rester performant sur les... Sur les... Marché actuel avec en face de vous des, des traders qui utilisent euh, ces outils là. Donc euh, voilà, je, je pense que vous, vous êtes euh, responsable de vos résultats et donc vous voyez euh, à l'heure actuelle ce que vous avez comme résultat et ce que vous pouvez obtenir en utilisant euh, les outils donc euh, professionnels. Voilà, si vous appréciez ma vidéo, mettez un pouce vers le haut. ça mais ça fait toujours euh, plaisir. Euh, partagez la vidéo, je pense que ce sera utile euh, à beaucoup de traders euh, de voir un petit peu quels outils on peut utiliser actuellement. Et euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, car euh, je pense que utiliser et voir comment on utilise les, les outils actuels, euh, c'est vraiment très important. Donc euh, vous pouvez euh, également euh, si vous participez donc à hum, mes formations, participer donc euh, à des tests pour obtenir des, des capitaux importants via les propres firmes donc sans risquer votre propre argent. Je pense que c'est une solution très intéressante mais bien sûr on utilise ces outils euh, performants pour arriver à, à des bons résultats. Donc on ne peut pas se contenter euh, des, des outils précédents. Il faut vraiment être performant à, à tout point de vue et utiliser les meilleurs outils. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.